Le renard et la cigogne. Qu'on père le renard, se mit au ventre en frais, et retint à dîner qu'on mère à la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait six chement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper ni Et le drôle eut la le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne et le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point une cérémonie. Alors, l'heure dite, il courut au de la cigogne et son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mis en morceaux morceau et qu'il croyait friande. On servit pour en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne pouvait bien passer, mais <rire> le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeûne retourner au en deux comme un renard qu'une poule aurait pris. Serrant la queue et porte en bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Jean de La Fontaine, 1668.